Nous allons ouvrir des œufs. Bonjour voilà. à tous Aujourd'hui nous allons ouvrir des œufs Kinder Surprise Allez les filles, c'est parti oh, oh, J'ai deux fois le cerf et, et, et toi t'as quoi Ça et, et ça Wow Ils sont super jolis ces œufs. Oh, mais regarde Ils sont rouges, bleus, ouais Alors, toi en haut ils sont rouges et Loubi, ils sont bleus. Bon, allez chez vous. Allez c'est parti, c'est l'heure de l'ouverture. Hey, eh regarde, on a le bleu. Ah ouais regarde toi, t'as eu un bleu aussi. Moi aussi. T'as eu deux rouges et un.. Et un bleu. Tiens, tu peux manger. Moi j'aime le chocolat. Moi aussi. Mmh, surtout Kinder. Oh c'est nul. je voulais avoir le temps moi, il est ouais, je suis je suis écrasé. écrasé. Il est tout écrasé. Hummm, Il est trop. Je me régale. Ah, mais c'est pas trop truc. Non, mais c'était pas ça Qu -ce que voulait voulais moi. <rire> c'était Alia. Ah, Qu'est-ce que c'était avez un petit ange. Ça, ça sert à rien. Et ça, c'est cassé. Quand t'as récupéré, il a bien trop trop <rire> Donc ça c'est pour écrire ce petit truc et, et pour écrire un petit message sur un petit bout savez... de papier et l'enrouler et le mettre dedans. Et vous savez, ouais. moi j'ai fait figurine. Et regardez la... regardez à la Ah ouais ça fait Et voilà toutes les figurines qui sont à collectionner. Mmh t'as quoi toi? Les cheveux sont de couleur rouge. Et là? C'est un petit lutin. Hein? C'est la petite en lutin. Bah, c'est ça. Bah, c'est pas moi qui choisis les cadeaux dans les Kinder, hein? ouais. Allez, on passe au deuxième. Mais je pense pas en Il n'y a, a que ça, hein, il n'y a que ce genre de, de figurine. Hein. Là, pas Est-ce est. qu est que, est que non, qu il est dedans Je ne pense pas, non. Je si, c'est pas. Mais alors pourquoi il a ces dessins Je ne sais pas. Peut-être pour changer de décor. Mais t'es pas forcément dégagé. Ah, c'est ça ah, ah, Il est tout écriné oh, qu -ce que c'est? Hum, ah. Du bon chocolat. Tu pensais que jouer? Il d'épices, voilà. C'est encore plein d'épices. Ben ils ont une belle collection, hein. Une belle collection. Et toi, Alia, Qu'est-ce que? Alors attends, qu'est-ce que ça va être que tu vas découvrir? Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige? Allez. Alia nous dit que c'est le bonhomme de neige qu'elle a dans son petit. Et moi des épices. Allez, on loup. le loup. le dernier. Un loup Allez, ah, vous êtes dernier, hein. <rire> mmh. Et voici le pain d'épices. Mmh. Mmh. Moi, je mange du chocolat. Mmh. Mmh. Ah, enfin. régale. Alors, Aya, hein. ouvre. Je vais voir ce qui se cache derrière. Euh. De tu Donne, ça va te casser ta dent Elle est tout petit closé Oh là là, Alain nous avait dit qu'elle... Alors, encore une fois depuis Qu'elle aurait le bonhomme de neige et... Elle a bien deviné que dans son petit oeuf, il y avait bien caché le bonhomme de neige Ah bah oui elle bon, a des pouvoirs magiques Et quoi, regardez Deuxième pain d'épices pour Louis. Et il y en a plus. Et il y en a plus. Ah euh, ben, en fait, ça, c'est me... Oui, je crois. Et on a dans dedans. Non, c'est les papiers qui aident. Je que ça Allez, vas-y. On va dire que ça Louis, t'as dis que c'est quoi qu'elle a à lire dedans C'est le pain d'épices. Encore le pain d'épices c'est pas de fils. C'est elle. <rire> regarde. Ah, regarde. Comment tu le sais, le c'est pas des fils, toi. Regardez, ça va voir. C'est pas des fils? Ça, c'est le même. Regarde. C'est quoi, là? C'est C'est le même. Mmh. Regarde, ils pas mon au chocolat. C'est oh, pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est le même que moi. C était dans le même c est... C est... Ça c'est des yeux moyens. Ils sont belles à hein? Attends, Mais je... ouais, mais tous avec le nœud. Ah, ça, attends, mais c'est à papa Mais si, là, on a à raconter une histoire. Ça, une histoire. Allez, allez, Alia va nous raconter une petite histoire. Bon, les filles, euh, si ça continue, moi, je mange tout le chocolat il va allez. Ah, allez, raconte une histoire! <rire> il est plus d'une fois! On oh, on les voit pas! On bah, les voit pas, pas de toi! les deux pas de de Non, on les voit! Ça y est, super! Il était deux fois! Des jumeaux et des humains! Ouais! Ils, sont, ils se sont prenés dans la forêt! c'est les trois petits cochons Ah, les trois petits cochons Et les trois petits cochons, alors leur Oh, mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes quatre petits cochons Vous êtes six petits cochons Vous êtes quatre petits cochons Loulou, loulou enfin mmh. mais... Peur, hein. Ah, ils sont tombés par terre. Ah, alors toi, ils sont, ils sont pas loin. Hein. Oh, Mais Mettez les boules vous, vous et mettez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé cette vidéo super. Et vous, les filles, vous avez aimé Ah ouais bon. Et Moi, j'ai aimé, la seule chose que j'ai aimé, c'est le chocolat. Et vous les, les surprises. Les surprises non, non, mais Merci à tous. À bientôt À bientôt Attends.